O.S.C. Jean-Michel Tu sais ce que ça veut dire La virtuosité, c'est vraiment le truc qui me caractérise. On avait dit qu'on partageait les tâches ménagères. J'en ai marre Hey, salut Bienvenue dans la boîte Pour une fois, c'est moi qui ai la boîte. D'ailleurs, c'est pas une boîte, c'est une housse. Bienvenue dans la housse Laurent, si tu nous regardes, complément d'enquête. C'est ça, en fait, c'est ça cette chaîne YouTube. C'est pas vraiment euh, une chaîne YouTube sur le matériel. C'est une chaîne YouTube sur les boîtes, les housses, et tout ce qui permet d'emballer quelque chose. Aujourd'hui, le Prologue 16 OSC. Ah ouais Prologue 16 OSC, des beaux flancs en bois, Made in Japan, deux oscillateurs analogiques, un oscillateur numérique, arpégiateur et une section d'effets envoie grave. Par contre ça me détruit l'épaule. Ah C'est pas comme si Jean-Michel pouvait m'aider quoi. Néan. Écoute non, je veux même pas en discuter. Non écoute, hier, c'est moi qui ai passé l'aspirateur. Non, ça suffit. On avait dit qu'on partageait les tâches ménagères. J'en ai marre Je suis un artiste moi Ça, c'est le Prologue OSC. C'est une version 16 voix du corps Prologue dont j'ai déjà fait une review sur la chaîne YouTube Les Sondiers. Vous pouvez aller la retrouver. Il y aura un lien dans la description et à la fin de cette vidéo si vous êtes intéressé par ce produit. Bon, Déjà, en termes de taille, ce n'est pas tout à fait la même chose puisque là, on a un 5 octaves, donc 61 notes, euh, un clavier qui est un petit peu plus grand. Et aussi, on a deux différences majeures. On a une section supplémentaire sur la gauche et sur la droite aussi. Une des différences par rapport au Prologue 8, c'est que sur le 16, on va retrouver cette zone-là dans laquelle on va pouvoir choisir quel timbre on met sur la gauche du clavier ou sur la droite du clavier. Parce qu'on va pouvoir faire des splits ou du jeu en couche, et on est capable, avec ce sélecteur, de sélectionner très rapidement quel timbre on est en train de modifier. Donc ça, c'est une vraie différence. La deuxième grosse différence, c'est que sur la droite, on a le compresseur avec un sélecteur on-off. Et Vous voyez qu'il y a ce vumètre avec un potentiomètre de gain qui Permet tout de suite d'aller mettre du compresseur, c'est extrêmement rapide. Le compresseur, on l'avait pas dans la version 8. Sur la version 8, on pouvait quand même éditer deux teints, mais il fallait aller dans le menu. C'est un tout petit peu plus compliqué. Donc là, on a des accès directs, c'est quand même beaucoup mieux. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce Prologue 16, c'est pas ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça, c'est la version Prologue 16 OSC. OSC, Jean-Michel, tu sais ce que ça veut dire OSC Oh, ce que c'est beau aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, dans le 16 OSC, Jean-Michel, tu as un oscillateur programmable. Par défaut, dans le Prologue, vous avez déjà un oscillateur personnalisé, mais là, dans le Prologue 16 OSC, vous avez directement un oscillateur qui est plein d'oscillateurs personnalisés, dont le Blinds, le Blinds dont j'ai parlé un petit peu dans une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne Les Sondiers, sur le Minilog XD de Korg également. Vous pouvez aussi aller voir euh, la vidéo correspondante, ça s'affiche normalement ici. Bon alors, comment ça marche ce 16 OS Bah C'est facile, hein. vous avez, euh, comme dans les prologues et mini log, on va dans le menu Edit, on fait Fonction, on appuie sur le premier bouton qui est là. Il me demande si je veux initialiser le programme. Je veux l'initialiser, j'appuie sur Write, et ça y est, c'est fait, j'ai un son de base là. La virtuosité, c'est vraiment le truc qui me caractérise profondément. Voilà. Ah, oh, Ça va, hein oh. <rire> Ce que je peux faire avec ce son de base, soit je vais utiliser les deux VCO analogiques qui équipent le Prologue 16 OSC, sinon je peux aussi aller utiliser le Multi-Engine. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, Je vais couper VCO1, VCO2, je vais monter le Multi-Engine. Puis là, je peux aller donc, sur la rubrique qui s'appelle User et euh, je peux directement avec le bouton type qui est ici, aller choisir par exemple le Blind. Le blind, c'est un oscillateur qui est assez différent des oscillateurs qu'on peut trouver dans un synthétiseur classique. Il fonctionne avec une front-wave et une back-wave. Le principe du blind, c'est d'utiliser en fait comme un store vénitien entre la front-wave et la back-wave pour pouvoir voir la back-wave au travers du store vénitien. Et là, j'ai tout de suite l'oscillateur du blind. Et je peux aller l'éditer, hein. je fais en mode edit, je retourne sur programme edit, et puis sur ce bouton-là, la là, multi-engine, vous voyez que je peux, en appuyant successivement sur le bouton, je peux aller paramétrer la front-wave, la back-wave et euh, invert-back, places. Il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez utiliser et qui sont intéressants. Il faut euh, tester. Dans des, les front waves, par exemple, vous en avez plein. C'est une table d'onde. Hein. La back-wave, allez, c'est parti. Donc là, ça donne des sons assez particuliers. Je peux mettre un peu d'attaque pour, pour que ça sonne un petit peu mieux que ça. Hein. Alors évidemment, il y a plein d'autres sons qui sont extrêmement sympas. Et en particulier celui-là qui est intéressant. Pourquoi Parce que vous allez voir qu'il y a deux sons dans un son. Wouhou <musique> <musique> sympa alors comment on fait pour faire deux sons dans un son en fait c'est hyper facile je peux aller avec ce bouton qui s'appelle sub on pgm fetch j'appuie et là immédiatement ça allume cette zone ici et grâce à ce sélecteur je vais aller pouvoir éditer les sons qui sont soit ce qu'on appelle le sub donc sub c'est plutôt le son qui est sur la gauche Main, c'est plutôt le son qui est sur la droite, mais je peux aussi éditer les deux à la fois, c'est-à-dire que, en fonction de où se trouve ce sélecteur, quand je vais tourner un bouton, ça va me permettre de régler la cut-off pour le main, ou pour le sub, ou pour les deux. Donc si je veux changer le son, euh, par exemple du sub, bah, je peux me mettre là-dessus, et puis je vais faire mon son. Là. Voilà, j'ai un son sur le sub, par contre en haut. Vous voyez, j'ai toujours un son qui n'est pas filtré et sur lequel il n'y a pas d'enveloppe de filtre. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, avoir deux sons complètement séparés, en bas et en haut du clavier. Et là, la magie du truc, c'est que vous avez un 16 voix de polyphonie à votre disposition. Ça veut dire que vous pouvez vraiment vous exprimer sur le clavier. Ah T'as vu le virtuose Deux doigts le mec. Un autre son. C'est comme son ça. Je joue super bien de la cut-off. Bien sûr, on peut avoir aussi des sons monophoniques avec ce Prolog 16 OSC, donc euh, ça vous permet de faire des sons du style ça. Puis là, vous voyez, c'est un son qui, euh, justement, utilise pas mal le compresseur. Ça c'est un son qui mérite qu'on mette un tout petit peu plus de delay. Certains types de sons, le compresseur, ça apporte vraiment plein de trucs. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un petit lead. Ben là, quand je vais déclencher le compresseur, ben, ça apporte vraiment quelque chose. Hein. Les effets sur le prologue, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. J'adore. <t 'en> oh Qui a un portamento ici. <rires> Avec l'arpégiateur Ah, C'était le Prologue 16 OSC, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, il y a une vidéo du Prologue 8 sur la chaîne YouTube Les Sondiers. Vous pouvez aller la voir. Si vous êtes intéressé par ce Prologue 16 OSC, qui est un modèle unique en France, je le rappelle, vous pouvez regarder dans la description, on a des liens pour pouvoir acheter ce produit sur l'algame Web Store. Merci à tous. Mettez des likes, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, des millions, des milliards, oui Oui, c'est vrai. Ça serait bien. Pour un milliard de likes, qu'est-ce que je ferais, Jean-Michel euh, Eh bien, écoute, euh, je pense que peut-être je me mets tout nu. Voilà. <rire> un milliard de likes, je me mets tout nu. Ok, c'est parti. Le pari est tenu. Tout nu. Pas tenu, tout nu. Paris tout nu. Tu vas avoir froid. Mettez les likes d'abord on en reparle après. C'est dans la boîte. Allez, ciao.